Eh bien, salut à tous, c'est Spiny et il pleut, c'est pas cool Donc salut à tous, aujourd'hui on va présenter un texture pack, comme vous avez pu voir dans le titre donc le pack s'appelle Under PVP, il a été créé par Jack MCPE. Donc euh, pour ceux qui le voudraient, euh, bah, tout est dans la description, hein, vous n'avez plus qu'à le télécharger. Donc c'est un lien euh, Mediafire. Donc c'est la première fois que je présente un pack, euh, donc si vous aimez, eh dites-le moi comme ça. Peut-être que j'en représenterai, euh, représenterai d'autres par la suite, euh, avec plaisir. Sur ce je vais vous présenter à peu près euh, tout ce qu'il y a en rapport avec le pvp hein, je vais... après le reste je vous laisse découvrir par vous même donc pour euh, ce qui est des épées et eh bien c'est des épées assez classiques que l'on trouve souvent dans les textures packs pvp hein, comme l'armure le... par exemple il est... il est assez classique on a euh, bah, l'armure comme vous pouvez voir je j'ai pas besoin de décrire vous avez juste à regarder le petit texture pack donc aussi on a des flèches en bleu, alors pourquoi pas, j'imagine que le créateur aime beaucoup le bleu étant donné qu'on a aussi les carottes qui sont en bleu, on a aussi euh, d'autres trucs, alors euh, je vais vous montrer par exemple euh, voilà, le bâton, le stick en bleu, donc pourquoi pas, il y a aussi le diamant, tiens il est assez, euh, il est assez sympa, euh, oui, donc euh, excusez-moi, donc on a aussi Golden Apple, voilà, qui est assez, assez joli, faut le dire, donc pour ce qui est euh, des blocs aussi, et eh bien c'est, comme je vous ai dit, un texture pack euh, PVP assez classique, donc on a les contours ici en or. Pour le bloc, c'est à peu près la même chose. Et pour la TNT, donc ça c'est pour les rushs, je vais vous montrer son explosion. D'ailleurs, le briquet qui change, hein, on a une petite flamme bleue. Même si la flamme est rouge, bon, euh, pourquoi pas. Oh, il y a les cendres, oh, c'est sympa ça. Comment il, il a changé les cendres par contre Pourquoi pas donc euh, oui les flammes sont pas en bleu c'est un petit peu dommage mais bon C'est pas très grave donc je vais vous montrer l'explosion de la TNT euh, Juste ici Donc c'est parti voilà la TNT donc qui explose... What What Qu'est-ce qui... J'ai fait bugger la TNT ou qu'est-ce qui s'est passé Donc voilà pour la TNT je trouve assez sympa la TNT aussi euh, Elle est assez classique mais je la trouve pas mal Donc voilà on a une grosse explosion donc on a aussi l'under pearl qui est bleu, on dirait une goutte d'eau comme ça d'ailleurs, c'est assez marrant. Donc voilà l'under pearl et puis on a aussi les petits effets qui sont assez sympas. Donc j'ai oublié de dire aussi pour les arcs, eh bien on a la couleur qui montre la puissance qui est assez sympa, oh, rien. je vis super mal, what Ok bon j'ai cru que la flèche était partie à côté, c'était bizarre. En tout cas, voilà, ça c'était pour l'arc et puis aussi pour le, le petit canapèche qui change de couleur. Maintenant, je vais vous montrer un truc vraiment très intéressant du pack. C'est un peu pour ça que je voulais montrer c'est les élytras. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais mettre en troisième personne dans le dos. Donc, euh, pour que vous voyez à peu près à quoi ça donne. Ah mince, je me suis trompé. Voilà, regardez ces élytras. Franchement, c'est pas magnifique. On dirait qu'on a des ailes de dragon, ouais, c'est bel et bien des ailes de dragon en bleu, c'est vraiment ultra sympa, par contre quand on sneak, on dirait qu'on a les ailes dans les fesses, mais bon c'est pas très grave, oula, petit bug graphique, excusez-moi. Donc voici ce que ça donne quand on vole, oh là là, c'est absolument excellent, on dirait vraiment qu'on a des ailes dans le dos, je trouve vraiment sympa ce pour le coup les Elytra dans ce pack. Wow, magnifique, du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les présentations de packs. Sur ce, je vous laisse avec un petit gameplay avec ce pack et pour montrer les Elytra sur le mode de jeu Skyfall de LBSG, je crois. Ouais, je crois, je sais pas s'il y a d'autres serveurs qui possèdent du Skyfall, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, je vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao, tout le monde.